Sauvagine, c'est un cri du cœur pour la faune euh, du Québec, euh, dans les forêts du Kamouraska. Que mon, mon cri soit entendu, alors j'ai commencé par écrire un, un article dans le journal local, puis tranquillement ça s'est transformé en, en vendetta de quelques centaines de pages. Au début, j'avais écrit euh, Sauvagine du point de vue de l'ermite, Anouk, puis... Euh, par après, au moment de la réécriture, j'ai changé de narrateur. Je me suis dit, ça serait encore plus puissant si je prenais le personnage d'une agente de protection de la faune, qui, dont, dont la mission est de protéger les animaux de la forêt boréale. Moi, j'ai habité huit ans dans la forêt du Kamouraska, puis ça m'a complètement transformée. Euh, avant ça, je n'écrivais pas. C'est vraiment au contact de la nature qui est, que, que tout s'est transformé en moi, que j'ai eu l'idée de de prêter ma voix, en fait, à la nature. À 23 ans, j'étais à Montréal, puis j'avais un super emploi, puis euh, la, la vie, la réussite, quoi. Puis euh, la fenêtre de mon bureau donnait sur un mur de briques. Puis euh, je me suis dit, oh, j'ai peut-être besoin de vacances. Je suis partie une semaine dans le Kamouraska, mais je, je le conseille pas parce que je suis restée huit ans, finalement. Ça a vraiment été euh, comme un coup de foudre. La première fois que j'ai mis les pieds dans cette forêt au bord de la rivière aux Perles, j'ai eu un fou rire que je n'étais pas capable d'arrêter, même les larmes aux yeux, parce que c'était tellement beau, les poissons, les, les traces d'animaux dans le sable. J'avais l'impression de mettre les pieds vraiment dans un coin de paradis où il y avait encore une, une vie, vraiment, puis un, un, du gibier, puis une biodiversité incroyable. C'est un beau hasard parce que Kamouraska, c'est aussi le titre d'un roman d'Anne Hébert, qui est une écrivaine canadienne très talentueuse. Puis je l'avais lu quand j'avais 15 ans en secondaire, puis ça m'était resté en tête. Alors quand je regardais la carte du Québec, puis je me dis « bon, c'est que j'irais vraiment prendre un, un bol d'air frais, faire un bain de forêt? » J'ai vu Kamouraska, j'ai dit « ah, ça y est, c'est là ». Je ne savais pas quest ce que ça voulait dire, mais c'est un, un mot qui signifie « là où l'eau rencontre les roseaux ». Je trouve ça très beau parce que c'est là où le fleuve commence à s'élargir, c'est l'estuaire, puis c'est là où toutes les baleines puis les oiseaux migrateurs viennent se nourrir. C'est vraiment une beauté mythologique. Je pense que c'est important dans notre époque où il y a beaucoup d'éco-anxiété, de, en fait, de, de poser des gestes, pas seulement être paralysé par la peur ou par l'avenir qui a l'air noir. Je pense qu'il faut agir, puis c'est dans l'action qu'on trouve une paix, puis un sens. En tout cas, moi, j'ai trouvé un sens à ma vie, parce que par l'écriture, je protège la forêt maintenant. Oui, bien, je lisais beaucoup d'auteurs québécois, puis euh, c'est les mêmes livres que j'ai apportés avec moi quand je suis partie vivre dans la forêt. Donc, j'avais pas de téléphone, j'avais pas Internet, j'avais pas d'amis encore dans la région, mais j'avais des, des classiques, de la littérature, puis ça a été vraiment euh, une aide incroyable pour traverser cette solitude-là, parce qu'au Québec, l'hiver, euh, il fait noir à 3 heures l'après-midi, puis euh, j'étais seule avec moi-même, puis heureusement, j'avais de très bons livres.